Et coucou Bon, il est 10h30, j'ai mis la vidéo à charger il y a une demi-heure, on en est à 1%, donc c'est évident qu'elle ne sera pas en ligne à midi, parce que là je suis en train de prendre mon café tranquillement. Ensuite, je vais aller faire un petit tour au bord du lac et un peu plus loin, pour voir si jamais il n'y a pas d'autres places un peu plus haut... Euh... Sur la route, j'ai pas osé aller plus loin hier, mais ça pourrait être un autre spot encore pour une prochaine fois. Et ensuite, je vais aller à la laverie et là, je pense que je vais capter assez. Et pendant que le linge tournera, je mettrai la vidéo en ligne. Donc euh, elle y sera un peu après midi, je pense. 13h, 13h30, je sais pas, mais elle y sera pas midi. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, des fois ça va, des fois ça va pas, on peut pas avoir et le spot de rêve comme vous avez vu, et le réseau, et moi je prends le spot de rêve. Allez, je finis mon café et je vais me promener. Je viens de sortir pour aller me promener. Je sors, je suis en train de chercher Iris, je l'appelle. Je la vois pas, je me retourne, je vois Lichi qui est en train de manger un truc au loin Je lui dis de laisser, de lâcher, je vais vers elle, elle mange vite, vite, vite, vite avant que j'arrive Et je suis arrivée sur place, il ne restait qu'un bout, il ne restait plus qu'une tête de souris Donc Lichi a mangé euh, un corps entier de souris Je vois enfin Iris Qui arrive parce qu'elle vient d'enterrer son petit pipi Litchi sort de là, viens là, viens ici sur le chemin, viens ici. C'est pas possible ces animaux. Non mais ce matin, ils me font péter un câble. Bon bah va chier dans le champ. C'est pas grave. Personne la voit, hein elle est trop petite. Regardez-moi ça mon dieu, mais c'est magnifique. C'est incroyable. Putain, Iris elle est partie là-dedans. Mais elle se fout de moi. Non, mais ce matin, ils me font péter un plomb. Faut que je finisse de vous raconter l'histoire, mais. Iris Chut. Allez, sors de là Sors de là Allez On oh, va aller ensuite en dessous J'entends je là. Ah, voilà. Allez Viens Non, non, mais non Non, viens Eh, mais. Ah, mais bah, c'est sûr que vous aurez pas la vidéo à, à midi euh, ni à 13h si on doit. Elle a marché dans l'eau! <rire> Iris! Allez, on y va là! Allez! Elle me saoule! Donc, je vais aller voir si par là, par hasard, il n'y a pas un petit spot cool. Donc, pour finir mon histoire, je vois Litchi qui mange euh, une souris. Je me retourne, je vois enfin Iris dans un champ et je lui dis de venir et je vois qu'elle course une souris. Donc, elle essaye d'attraper une souris. Je lui ai couru après mais euh, j'ai réussi à attraper la souris et je l'ai rebalancée dans l'herbe mais elle était dans un état tel que je pense qu'elle va décéder dans tous les cas. Et au moins celle-là, litchi, peut-être qu'elle ne la mangera pas. Donc voilà, j'adore. Ce, euh, ce matin je suis ravie d'avoir des animaux, vraiment. Mais je vous jure qu'elle se moque de moi. Elle est dans le, le truc d'à côté. Et elle m'appelle. Mais reste sur le même chemin que moi Oh là là là là... Allez T'es chiante hein Allez on avance mon cœur Bon, là je viens de passer cette barrière électrique. Il y a le monsieur qui court là, je lui ai demandé. Il m'a dit que là où je suis c'est pas privé, mais c'est pour les vaches, pour pas qu'elles se sauvent. Et donc du coup bah, je pourrais jamais venir plus loin que là en camion. Nous on va continuer à se promener un peu quand même, parce que bon, ça donne envie. Les gars j'étais tellement omnibulée par cette montagne, que j'en ai oublié que j'étais avec Iris. Oh, Regardez-moi ces couleurs De ce côté ça rend vachement bien la vidéo par rapport à... Là, parce que là c'est pareil, hein. c'est que des couleurs d'automne, mais vous voyez pas bien. Bah oui, viens, pardon mon cœur Regardez, je l'ai oublié tout là-bas, de l'autre côté de la barrière, parce que vu qu'il y a le monsieur qui est venu parce qu'il faisait un footing, et qu'elle, elle était cachée, oups, il y a un chien qui arrive. Bah elle va se cacher, hein. je vais aller la chercher vite fait. Et vu qu'elle était planquée de l'autre côté, et que le monsieur est venu en courant, elle est jamais ressortie, puis moi je l'ai oubliée. <rire> indigne. On a croisé trop de monde, elle est hyper stressée. Les gens là sont arrêtés pour jouer avec litchi. Après, il y avait un gros groupe qui est là-bas. Regardez, j'avais même pas capté. On est dans le même champ que les vaches en fait, du coup. C'était vraiment euh, pour pas que les vaches se sauvent ce truc. C'est drôle. Hein J'adore. Elles sont bien. Hein je viens de voir l'heure il est 11h56 donc je vous re reconfirme sur confirme qu'il n'y aura jamais de vidéo à midi ni à 13h à mon avis donc euh, là je vais rentrer Hop. là je vais rentrer au van l'avantage avec le fait que Iris a eu un peu peur sur le chemin c'est que normalement elle va rentrer direct, Morphée est déjà à l'intérieur, donc je vais pouvoir décoller tout de suite, j'ai déjà tout rangé, tout fermé, donc go laverie bon, Je viens de capter que, que j'ai filmé en méga zoom, ben, j'espère que vous appréciez euh, de voir les ports de ma peau d'aussi près, c'était cadeau eh ben Pour une fois elle est devant, hein. je vous jure qu'elle est bien pressée de rentrer hein. Vraiment, j'en peux plus de cet endroit. Vous aussi, vous allez plus en pouvoir parce que je voulais trop montrer, mais je suis trop contente quoi. Et c'est pas très très loin de mon boulot, donc je pourrais venir ici des fois le soir. Je l'entends, je la vois pas. Bah viens <rire> C'est toi qui vas par là et après tu m'appelles. Pas du tout, les laveries, on va pas les faire parce que je sais jamais combien de machines je vais pouvoir faire. Par exemple, là j'ai énormément de français, donc euh, j'ai pris une grosse machine pour le français. J'ai plus assez de monnaie pour faire euh, une petite pour le faire, et en plus, euh, alors là la PCB est plus dense. je suis dégoûtée parce que j'en avais beaucoup, mais sauf que là j'ai mon ordinateur. C'est 1,50€ dans 6 minutes. Il me reste 2,50€. Je sais très bien quand 6 minutes ce sera passé. Donc j'ai pas assez de monnaie pour tout faire sécher. Je vais devoir tout étendre dans le van. Franchement, ça saoule. Voilà, la vraie, la vraie révolution. Même si j'ai besoin de remettre un sauchage, hop, quelques-uns. J'ai pas besoin d'avoir 600€ minutes sur, sur moi, quoi. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Je euh, vais avoir le van. Plus vêtements pour nos trois jours, mais c'est pas grave. Et là, mon dos sera propre. Enfin, la moitié de mon moi, dos sera propre. Voilà un peu à quoi ça ressemble quand je dois faire sécher le linge à l'intérieur. Donc mes deux torchons sont sur mon macramé. Là c'est le sac qui m'a servi euh, pour le linge. Donc comme il est en tissu, j'accroche là, il va sécher. Euh, mais lui il va sécher vite, je pourrais le ranger vite. Devant j'ai des fils, donc je mets tout ce qui est par exemple sous-vêtements ici. Et là j'accroche le reste à des cintres à la douche voilà donc c'est pas super euh, pratique quand il y a ça d'accrocher partout mais ça me dépanne vraiment bien je suis vraiment contente c'est des cintres euh, antidérapants comme ça même quand je roule en fait il n'y a rien qui bouge et puis voilà franchement là je m'en sors bien parce que le sèche-linge a à peu près séché tous mes sous vêtements et euh, les vêtements qui étaient au sèche-linge sont bien séchés aussi et j'avais que ça qui ne passait pas au sèche-linge ça plus euh, ce qui est là bas donc c'est plutôt cool on limite les dégâts bon après j'ai pas pu laver tout le linge que je voulais donc forcément il y en a moins qui sèche euh, ça c'est fait maintenant je vais aller me garer sur un spot je sais pas lequel mais certainement un où je suis déjà allée pour aller plus vite pour pouvoir euh, commencer à réorganiser un petit peu toutes mes boîtes et comme ça euh, ce sera déjà ça en moins que j'aurai dans la tête et... et dans mes pieds aussi parce que ça prend de la place donc le but c'est de ranger un maximum de choses dans ces boîtes, de trier avant de ranger évidemment parce que je ne veux pas ranger des choses que je ne vais pas utiliser donc là il y a plein de petits trucs que je sais que je peux vendre ou donner donc euh, ben, je vous les montrerai si ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin ou que vous voulez que je vous les envoie euh, pourquoi pas et je les mettrai aussi sinon sur instagram et sinon j'essaierai de les mettre sur Vinted comme j'ai du mondial relais ici donc voilà, ça va être euh, un peu le programme de la journée, je pense pas que j'aurai le temps de faire grand chose d'autre. Une fois que je serai arrivée sur le spot, je vais me préparer euh, une recette que je faisais, je fais plus trop en ce moment, mais que je faisais assez régulièrement, c'est des nouilles sautées, ça remplace euh, bien les noodles, c'est meilleur pour la santé, même si c'est un petit peu plus cher et un petit peu plus long à préparer. Donc je vais me faire ça ce midi, et je vais vous montrer tout ça. Bon bah finalement je suis pas du tout... Du tout, au même endroit que les autres fois. Pas trop mal non plus. Hein. Mais c'est bien. Encore un spot en plus. Où je pourrais venir. Bon alors, petit bilan de ce qu'il y avait là-dedans. Bon déjà, il y a un chat. En fait, je sais très bien pourquoi elle est là-dedans. Parce qu'un jour, j'avais rangé leur boîte de friandises dans ce carton et il s'était ouvert. Et du coup, au fond, il y en a plein. Sauf que faut pas qu'elle les mange parce que je viens de, de réfléchir que dans ce carton il y avait aussi ce pot de peinture, c'est ma peinture rose là. Et je sais pas ce que j'ai foutu mais j'avais fermé le couvercle avec ce, ce chiffon coincé dedans et du coup ça, la peinture s'est tout écoulée. Morphée ça va C'est Iris ah, il y a un chien. Bah, rentre. Allez, saute. Morphée, saute. Ne me dis pas que c'est ce chat qui vous fait peur. Ah non, c'est ce chien. Non, non, Litchi. Litchi. Oh. Litchi. Viens ici. Viens ici. Eh bah ben oui, mon cœur. Oh. Bah oui, mon aussi, quand je te dis de ne pas y aller! Bon, ben, je sais pas ce que j'ai filmé, mais le chien qui arrivait et qui a fait peur au chat, Litchi s'est jeté dessus, comme elle fait à chaque fois, il l'a mordue. Et là, elle a mal partout. Donc, je vais la soigner et puis je reprendrai le, la suite après bon voilà, elle est soignée elle a une petite morsure mais je pense que c'est plus de peur que de mal donc je sais plus ce que je disais mais en gros tout ce qu'il y a dans cette grosse caisse c'est ce qu'il y avait là dedans euh, plus ça mais ça, ça va aller à la poubelle ça, c'est un marchepied que j'avais fait pour la banquette pour l'itchi mais en fait elle s'en sort très bien sans euh, donc ce que je vais faire c'est que je vais le démonter les équerres j'en ai besoin pour un autre truc donc je vais les mettre dessus la charnière je la garderai dans cette boîte donc avec les bouts de planche euh, ben, ça servira peut-être pour un autre projet mais j'ai la place donc je vais pas les jeter ensuite j'ai ces chutes d'isolant de garage qui me reste je savais pas trop si je les jetais ou si je les gardais je les avais rejetées dans le carton en attendant et en fait ce que je vais faire c'est que dans la capucine j'ai des bandes dans ce sens là qui sont collées euh, au double face et je vais, euh, ce qui reste là, là, les bandes qui restent, je vais les coller par dessus dans l'autre sens. Ça fera une double épaisseur et puis c'est pas plus mal. Donc voilà, je continue. Fait du bazar. Hein. Moi je vous le dis. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Ça, alors, faites pas attention, c'est la peinture qui a coulé, qui a tout taché. Donc ça, c'est les antidérapants IKEA pour mettre dans les fonds des tiroirs et en fait, donc c'est en espèce de feutrine et en fait, ce que je vais faire c'est que là vous voyez quand les quand les boîtes sont posées comme ça l'une sur l'autre ça bouge beaucoup, ça glisse et quand je vais rouler ça va beaucoup bouger donc ce que je vais faire c'est que je vais poser je vais coller des bandes sur le couvercle voilà et là, il faudra que ça dépasse un petit peu pour que ça prenne bien tout le pied ça bouge quasiment plus ou en tout cas ça limite beaucoup là on voit bien que ce qui bouge c'est la feutrine en dessous donc normalement ça devrait accrocher et on verra si ça fonctionne pas je testerai autre chose il me reste du liège et sinon je mettrai les pads antidérapants comme j'ai mis partout pour tenir par exemple ce pot de fleurs donc voilà pour la grosse c'est pareil je pense qu'au sol je mettrai des pads antidérapants il faut que je trie tout ce bazar là j'ai mon marchepied que j'utilise presque pas mais qui est juste calé comme ça et du coup qui bouge un peu qui a tendance à un petit peu glisser et j'ai trouvé ça, ne me demandez pas d'où ça vient, j'ai trouvé ce fil de fer là-dedans. Je pense que c'était déjà dans le camion quand je l'ai acheté. Et je vais essayer de créer un espèce de petit crochet avec, que je vais venir fixer ici, dans ce sens-là. Et comme ça, je viendrai prendre le, le, la, le manche du tabouret dedans. Et normalement, il ne bougera plus, enfin je pense. J'étais en train de me dire, j'ai la tête qui tourne. Ah ouais, il est... Il est 15h35, j'ai pas mangé, donc, euh, donc les nouilles ce sera pour ce soir. Hein. Tichi, tu peux te taire s'il te plaît Non, ça marche pas, les si tissus là-dedans, ça va m'énerver. boîte là ça va pas du tout pour mes tissus ça m'énerve elle est trop petite je me prends la tête à plier 15 fois en fait aujourd'hui je suis je sens que je m'énerve facilement je suis énervée je suis toute bouillonnante la fleur de peau et, euh, et en fait tout à l'heure j'ai compris pourquoi c'est la pleine lune et ça m'énerve parce que j'aime pas quand j'arrive pas à me maîtriser. Mais du coup, oui. Je m'énerve de m'énerver. Donc, je m'énerve encore plus. Ça fait boule de neige et j'ai aucune patience. J'ai vraiment aucune patience. Je sais pas si je vais finir ces boîtes aujourd'hui. Je vous dis que c'est pas la journée des animaux. Je sais pas où elle est. Iris, elle vient de se prendre un coup de jus. Je sais pas si vous voyez. Mais là, il y a une, un fil électrique orange et en dessous, en fait, il y en a deux autres, blancs. À, à la hauteur des petits trucs noirs, là, il y a des fils blancs. Et je pense qu'elle s'est pris la queue dedans. Elle s'est barrée en courant. Je crois qu'elle s'est cachée. Sous le capot, sur la batterie. Voilà, pauvre. Quand je vous dis que cette journée, c'est pas la journée des animaux. Ce matin, les souris, le chat qui stresse sur la rando... Le chien qui se fait mordre par un chien, j'en peux plus, hein. j'en peux plus des animaux aujourd'hui. En fait, je suis contente. J'ai réussi à mettre pas mal de tissu là-dedans. C'est trop bien. Et la solution pour que tout tienne dans une boîte, eh ben, c'est que je fasse les deux rideaux que j'ai à faire et j'ai aussi une, un morceau de, de tissu éponge dans lequel je coupe des, des carrés pour me faire du sopalin lavable. Parce que j'ai pas de sopalin. Les seules fois où j'ai des serviettes jetables, c'est quand je vais au fast-food et que j'oublie de leur dire que j'en veux pas. Mais sinon, en fait, si je finis tous ces petits travaux-là, j'aurai de la place ici, en fait. Donc euh, il va falloir que je m'en occupe. Mais pour ça, il faut beaucoup de soleil. Parce que la machine à coudre, ça utilise quand même un petit peu d'électricité. C'est pas énorme, mais sachant que là, en ce moment, avec les nuages, la pluie, euh, etc. Euh, je suis un peu ric puisque en plus c'est la période où j'utilise le chauffe-eau. Donc dès qu'il y aura grand soleil, je pense que j'utiliserai la machine à coudre pour faire ça. Et ça fera de la place, et ça fera un truc en moi en tête, un projet en plus de réaliser. Donc voilà, ça avance bien, je suis contente, je continue. Il commence à pleuvoir, je suis obligée de tout ranger vite. 16h43 et je peux officiellement dire que cette journée a été un mess total entre moi qui euh, dès le matin était de mauvaise humeur et de mauvaise composition entre tous les trucs qui se passent pas comme je veux euh, là du coup c'est le bordel parce que j'ai tout rangé euh, vite comme ça bon en dessous il y a les caisses qui sont à peu près rangées mais ça reste quand même un peu le bazar du coup j'ai remis du bazar euh, partout ici parce que j'ai soigné mon chien j'ai les morceaux d'isolant qui sont là les choses dont je me suis rendu compte que finalement eh ben, je voulais qu'elle soit euh, à l'arrière et pas dans les boîtes devant Il faut que je range euh, le chinois qu'il faut que j'échange avec le mauvais qui va à la poubelle d'ailleurs bon là ça va à peu près plus le linge qui pend de partout j'ai l'impression que je suis repartie à zéro quoi. Je suis méga fatiguée euh, et, et stressée parce que je voulais faire plein de trucs. Je voulais faire plein de trucs aujourd'hui. Finir plein de trucs avant de commencer le travail. Et, euh, et je suis loin d'avoir fini ce que je voulais à finir. Bref, c'est pas grave. La pluie m'a obligée à rentrer. Au moins je vais me nourrir. <rire> si vous saviez le nombre de fois. Que j'ai tourné chaque séquence où je parle. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. J'ai aussi fait plein de, plein de séquences où j'ai filmé n'importe comment. Soit bah, je croyais que je filmais, mais en fait je filmais pas. Donc euh, au moment où j'appuie, pour arrêter la vidéo, ça filme mes pieds. Soit j'ai filmé ma tronche avec des zooms pas possibles. Euh, j'ai fait n'importe quoi encore. Je suis trop fatiguée. Hier j'étais fatiguée, mais aujourd'hui c'est encore pire. Bref, après avoir mangé, je vais m'occuper de faire tout ce que j'ai à faire sur ordinateur. J'ai l'air d'avoir du réseau ici, c'est parfait. Donc je vais m'occuper de faire tout ce qui me reste à faire sur l'ordinateur, notamment les études de chauffage, euh, mon budget, passer mes commandes internet. Bref, tout ce qui se fait sur l'ordinateur, le montage, la mise en ligne et ensuite dodo. Voilà, voilà j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour faire mes nouilles sautées. Donc des nouilles. Une carotte, je vais mettre aussi la fin de mon avocat de la dernière fois, avant qu'il meure. De l'huile d'arachide, de la sauce soja et du sésame. Ces trois là c'est pour faire la sauce. Des cacahuètes, des noix de cajou. Et voilà, donc je vais avoir besoin de mon mortier, de mon petit panier à vapeur. Je vais faire cuire les carottes à la vapeur en fait. Et puis ben, les pâtes ici. je vous dis que c'est chaotique aujourd'hui ça j'arrive pas à le faire avoir la patience de le faire eh, c'est pas une friteuse que je veux frérot Bon, moi je vais manger, je viens de goûter, j'ai juste léché la cuillère, c'est extraordinaire, franchement je vous conseille fortement cette recette, ça va faire du bien, ça va être un vrai bon repas réconfortant et franchement vu la journée que j'ai passée, ce sera pas du luxe. Je vais donc manger, je vais faire le montage, ensuite je vais faire mes 2-3 petites recherches sur internet, en attendant je vous dis à demain, des bisous <musique>